Salut c'est Kiros, alors une vidéo très rapide pour parler voilà, des prix qui ont été annoncés donc du, de la CL500 qui sera 7000. Et du trail Transalpes donc qui sera à peu près à 10 900, je crois qu'on va quoi, 11 000. C'est vraiment, pour les gens qui disent imbéciles, c'est 11 000 quoi. Donc pour la CL500, bah, c'est un bon prix par contre, parce que c'est pareil que la, la CMX500, le, le bobeur. Hein, donc 7000 000 euros, ça, ça paraît raisonnable. Par contre, l'autre, la, la, le trail à 11 000, ça aurait été mieux à hein, 10 200 ou dans les 10 000 à peu près comme elle était la ténéré 700 au début maintenant elle est montée à 11000 parce que voilà il y a toutes les conneries package électroniques, et les écrans tft tout ça mais bon je pense qu'il se certains vont me dire c'est le même prix que la ténéré 700 nouveau, nouveau format nouveau modèle 2023 avec l'écran tft et tout ouais donc c'est le même prix après c'est un moteur 700 cm3 comme celui de la de, du ténéré 700 euh, nouveau moteur en plus il euh, y a tout le package électronique et tout c'est dans la norme hein. c'est dans le même prix que la Ténéré 700 mais j'aurais préféré 10 200 voilà. bon écoutez voilà. c'est mon avis maintenant vous me direz vous me direz ce que vous en pensez euh, là je vais faire l'essence euh, je sais pas enfin, c'est cher disons que les prix sont chers sans être trop chers parce que c'est dans, la... dans, la... dans la concurrence je sais pas peut-être 10 200, ça aurait été voilà. bon écoutez en tout cas vous me direz en commentaire je vous laisse, allez, à plus les potos, n'oubliez pas de vous abonner, on est 2200 sur la chaîne, et puis, allez, ciao ciao, à plus.